C'est très concret tout ça. Et c'est finalement, nous avons, nous avons les mêmes soucis tous. Mais, oui. Pour moi, l'argent depuis qu'on est passé à l'euro, c'est un sujet tabou. Je pense un peu pour tout le monde. Parce que qu'on ne on se retrouve pas. Avec les dettes et tout ça, bon, c'est vrai que maintenant, il faut faire attention. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet tabou, ça il faut le relever et en parler. Pour essayer de, de trouver des, des questions et des solutions à ça fait, L'important c'est de bien comprendre où on en est de son argent pour pouvoir bien le gérer et avoir une, une belle visibilité de ce qui se passe. Quoi. Savoir ce qu'on a, ce qu'on peut dépenser, ce qu'on ne peut pas. Et ça c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup l'esprit Oui, en tant que je pense que pour tout le monde c'est pareil. Voilà si on a pas d'argent, on ne peut rien faire. Et puis là, bon, on est à l'euro, et il faut faire attention à tout. Et c'est vrai que c'est difficile quand on veut quelque chose. Des fois, il faut faire des satisfactions. Des fois, on se sert à la ceinture. Des fois, quand on peut, on peut, quand on peut, pas, on peut, pas C'est vrai que, euh, voilà. C'est pas évident pour tout le monde. Merci, Joseph. Oui, c'est pas quelque chose qu'on hein. l'horreur d'accord Serge tu voulais rajouter ah non je crois que ça je on a bien compris que les prix ont augmenté avec l'euro voilà ouais et tous les amis qui doivent... sont pas là ce matin ils travaillent Dans ils seront là cet après-midi et ils vont en parleront aussi voilà je pense que ce sera un sujet qu'il faudra relever voilà donc euh, bonne soirée à tout le monde et merci